Bonjour, aujourd'hui on va travailler les lombaires Deuxième exercice Donc là c'est l'exercice du nageur Donc je pars au niveau des bras Qui sont comme si je faisais la brasse, d'accord Donc je me grandis et j'écarte Je me grandis, je regarde toujours mes mains Je ne me cambre pas la tête en extension Toujours le regard de mes mains Je commence donc par 10 séries de avec mes mains Sur le tapis, ma tête, en montant sur les mains. Et là, je vais partir sur les jambes. Jambes bien écartées, genoux écartées, pliées, puisqu'on va partir sur les pieds en bras. Allez, on y va. Et un, je tends. Deux. Vous avez vu, les cuisses sont décollées, d'accord Sans donner d'un coup. Mais les cuisses sont décollées pour travailler au maximum les lombaires, les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Puis j'en fais jusqu'à 10. Et après, les bras et les mains en même temps. Alors là, les jambes, oui, tendues et pliées ensemble. Pliées, tendues, pliées. Hein, je sors de l'eau c'est pas de la vraie brasse hein. attention je sais que les profs de natation vont arracher les cheveux parce que justement je suis pas en décalé là je fais les deux ensemble je tends les deux je plie les deux je tends les deux je plie les deux et grâce à ça je renforce mes lombaires qui vont me permettre d'éviter tous les problèmes dernier discal de nerfs sciatiques de coincé etc etc grâce aux lombaires je souffle je pose donc j'ai fait une série que les mains, une série que les pieds Et une série, les mains et les pieds ensemble Et je refais une grande série avec Les pieds flex cette fois-ci Marine, s'il te plaît Voilà, pieds flex et on y va Donc Que les bras Après que les pieds, jusqu'à 10 à chaque fois Et après les pieds et les bras en même temps Ensemble je tends, je décolle bien Mes cuisses décollent bien du sol et à chaque fois, je travaille les lombaires. Toujours encore, petite série de 10 répétitions. Une série que les bras, une série que les mains. Et les deux en même temps. Donc, trois petites séries et deux grandes. Une les pieds flex, une les pointes de pied tendus. Merci.